Il est... Non, il avait une grosse main le zombie Un grand bras Salut Faizi ouais, J'ai un très bon spawn Un enfin, très bon Pour derrière ouais, c'est pas mal Oh ouais c'est très bien en fait J'en demande pas où ça Ça va, pareil Ah, je suis trop bien là A ah, toi laisse moi Voilà c'est merde Voilà bien Allez passe plateforme On chasse les chiens vite fait Viens là toi Des toi chasseurs aussi, hein. de chiens Ah oh, ouais. ça oh, toi toi toi toi. me <rire> merde C'est moi qui mets la première la deuxième Vas-y ouais, J'aurais déjà dû la mettre, Charles. Oh, je vais la mettre dans ce sens. Il faut qu'elle passe. Nice. Bien. Ok. Oh, oui. attends. Là ah, je ça. Toi, viens là, toi. Ah, j'ai 5000 vite. <rire> ah, moi j'ai déjà 4000 en vrai, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. On est bien là. Viens, lui il marche. Alors. Ah je suis en un avec un chien là, il est trop fort. Vas-y, démonte le. Ah c'est le plus fort des chiens. Allez toi, t'encules. Merde. Oh. Bah attends. C'est bon je vais te Ah oh, ça spawn pas. Putain. Si si ça spawn, t'inquiète ça arrive. Les rampants, tu vois, dès que je vais faire un rampant, faut que tu jettes dessus, genre comme une mouche et jette sur une merde. Ouais. Attends, je vais aller faire un tour en bas là. Hey, il me reste mes deux gros Ouais, je sais. Ah ouais, c'est bien ça. Bah ouais. Envoie-en une en bas, vas-y. Ça marche dans l'eau là Ouais, ouais, ça marche là. Il y a des... Même, même, même là, là. T'en les les couilles faut que tu fasses tes 5000. Vas-y, ouais, je la mets. Oh non, c'est con ça. Ah j'ai tiré. Putain j'ai les muscles. Putain vas-y faut que tu, tu vas les faire. Ouais voilà voilà. Belle. Oh <rire> Vas-y, <rire> Je me casse Bien joué. T'as ma J'ai ouais ouais j'ai ma C'est bien ça. Oh Oh le chien d'un autre monde Mais j'ai tué Rampant Oh, oh le meuf! Bon alors là faut qu'on s'organise au niveau des balles. Attends, ouais, je vais te, bah, te tuer. Plus, plus, plus, plus, les tuer. Bien joué. Vas-y tue Une balle, une balle hein. Encore là, oh, là Encore là Bien joué Encore là Bien joué Pareil Bien joué Je vais descendre Attends Voilà, c'est bien Faut gratter oh. Ah ouais, ça Bien joué Allez masto Bah attends, j'ai 18 chiens. Ah, mais les chiens, c'est. Les chiens, c'est bien parce qu'ils meurent vite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai loupé les balles. Allez, ah, oh bâtard. Ah, ouais, mais on est où là en kill Je reconnais. La merde. Ça me les comptera pas si je tire. Bah, ouais, non, mais attends. Ah eh, c'est hard, hein. Attends, en plus, je suis pas je le placé, je suis en plein milieu. <rire> Bien joué T'as masse toi hein. Ouais ouais ouais Ah ouais mais la folie des chiens là Je le reconnais Y'a beaucoup trop de chiens, y'a beaucoup trop de chiens C'est un délire Putain ma balle elle a foiré là T'inquiète t'inquiète je lui fais Non mais quand tu veux le chien en fait hein, c'est gros eux Oh me oh. casse Ils sont en avoir si faisons mieux quoi Michael ah, Jackson c'est Casse toi Michael Non ah mais bah attends Faut que je te l'amène, il est trop les couilles Oh il m'a eu il... 3 bof ah Mais Michael il m'aime trop, je la reconnais hein, c'est le mieux hein <rire> Vraiment c'est le même Viens ah, là la putain de chien Bon. Ah ouais je suis dans la sauce là ah, ça va. Quoi Oh ma balle euh, La pire balle de monde. Oh Eh toi reviens. En main nue comme dirait Blen En main nue En Ah oh, oh, non mais attends mais il est trop fort Je suis sûr il est plus fort que moi hein. vraiment Il a pas de gants hein. moi j'ai des gants C'est bon, je Putain. On est à combien là Euh. 296. Trop de temps là, les sonneries là. Ah non, mais Michael Jackson encore Ah oh, non oui. eh, vas-y, je suis dosé. Oh. Attends, faut pas que je tire au sol, sinon ça compte pas. Faut pas que la faille Faut pas que la faille Faut pas que la faille Bien joué Allô Faut pas perdre de temps Eh ah ouais. hey, toi Un main nue Comment ça Je meurs pas Non mais attends Oh ah, c'est bon Rojo Rojo ah, Là où lui Michael, le retour T'as combien de oh, balles de Mistang Désolé hein J'ai tiré pour euh... sa j'ai tiré 4 balles de Mistang, j'ai failli mourir. J'ai 12 Ah Vas-y, repas, je vais te chier. Ah ouais, Michael. Deux, oh, deux, Michael. Ah, c'est le combo de l'infini là. Oh. Attends. On est à combien de kills là euh... Oh, on est loin oh. oh putain On est très loin Ça fait du no man's land On est à 368 oh. 363 là, 65 Ah on est loin Bien quoi les blen Ouais tranquillez vous Ouais Comme ça <rire> <rire> Attends, mais là on est dans un salon Mouchomas privé, non Comment t'avais de. Non, bon, bien non, non, moi j'ai tous les droits moi. Ouais, ouais moi ça. je suis un fou. Eh, ah, mais t'as plus de balles la vieux, non Euh, double 6. Ah, bah vas-y, vas-y, vas-y, tire, qu'est-ce que t'attends Ouais, ah, plus, plus t'attends, plus il devient de musclé. Ouais, je sais. Là c'est on... on est. Ah ouais On est mort dans le film je suis en train de me battre là Il est trop fort lui Vas-y bombarde devant là je suis rouge! C'est combien le record 405 je crois À 2 Non bah attends non, non mais. Un manuel C'est euh... un Manu C'est un combat à Manu ça <rire> Je reconnais. Il me reste une balle Vas-y mais là, il y a des rampants hein. bien joué. Bah en vrai, euh, faut qu'on en tue 12 pour l'avoir eh, franchement là, connaissant les trous de balles Faut faire du couteau Attends, vas-y, je vais te laisser tuer les rampants on aura des Attends, chiens. vous êtes à 12 kills de le prendre C'est la ouais. main nue là. Ah, attends, parce que... oh, on est à mal. 10 kills A 11... 11 kills on l'a Faut attendre qu'il y ait des chiens Ouais ça mais là déjà est-ce qu'il y, est -y, y a combien de rampants Non mais vas-y il y a 6 rampants je crois C'est-à-dire 4 zombies 6 rampants ouais, C'est faisable descendre ouais. avec les trous de balles ouais, Putain mais pourquoi il... Ah c'est bon il y en a en as pas Ouais c'est bon c'est bon c'est bon Putain moi en plus j'ai un là, sprinter là il crâne en avant il a plus de bras l'a foudre. Putain, il a, il, il a disparu dans le pack, l'enculé. C'est le rampant le plus quitté ouais. de ma vie. Hein. Ah ouais, c'est des rampants musqués <rire> On est manche 72. Hein. Mm. Là, c'est des légendes qu'on bat si on le bat là. Matomaster, ouais, Steve. Steve. Viens là, toi. Non, c'est vieux. Ça fait des années. Oh ouais, bah God. ouais. Vieux. Je reconnais. Ah, si vous voulez avoir longtemps, poussez-le. fait euh, 8500. Ah, j'en ai tué un. Nice. tu risais. Un chien de mort. Ah, ouais, il est pour moi. Hein, est sûr. Ah, j'ai peur qu'il bleed en fait, ces bâtards. Des enfants Ah, ouais, c'est ça, ouais. cool, ça. ils sont invincibles, ils sont. Il faut les laisser se promener pour qu'ils il faut les laisser avancer un peu S'ils si restent trop au même okay, endroit Ok j'en ai hein. tué un Bien, Viens ça ah, C'est bon je vais casser mon joystick c'est sûr Après, y y'en a ils ont plus de bras là dans le lot hein. hey, les gars, sur un nid. Ah moi je m'ouvre on les met les coups de couteau Y'en a plein qui ont plus de bras Je vais en tuer un encore Bien joué Je vais en tuer deux Bien joué tu m'as mis deux chiens dans mon pack, trois chiens. <rire> nickel. Les chiens de mort. On a 400. 401. Ah, faudrait que j'arrive à monter. Comme ça, tu me gardes un chien, tu le doses. Ouais, si je le bloque. Ouais, c'est ça. Bah, on peut, hein. On dose ton remplant de merde. Ouais, ah, c'est ce que je fais frère, mais il est vraiment musclé. Ouais, hein. ah bah... Ah, fais gaffe, oh, Anna, il y en sur toi. Ouais, je l'ai tué, au calme. Est-ce qu'il y en a un sans bras Non. Je passe avec toi. En combat, non. Bah, attends. Non, attends. j'arrive, gauche. Euh... Ah, il y en a un sur moi. Non, mais attends. Il a plus de bras Ah non, il a un bras. Attends, faudrait que tu arrives à choper un qui a plus de bras là. Mais ah bah c'est scandaleux. On est là, là, vous là, des chiens. On a combien là On a 402. Ah ouais, encore 3 Je reconnais, il y a quatre chiens. Mmh. En vrai, si tu mmh, prends maman. tous les zombies, moi je prends les chiens. Euh, et je me bats. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas bah essaye de, les, essaye de les tirer. Je sais pas comment on peut faire. mais Venez là, vous. Bien joué. Moi, ah, bon, je prends les quatre ah, chiens, les doses. First from des rise. Je vais sur la plateforme avec mec les barres. Attends, attends, attends, c'est bon, j'ai pris le zombie. Vas-y, good luck, mec. Ah c'est first round des rives, eh hey, y'en a un qui a pas de bois là. Facile. Easy. La guerre. Ouais c'est bon. Les chiens. Non non je vais les avoir, ok. Ah ok. Bon, au petit les chiens. bien c'est qu'il y en a un autre qui respawn alors là ça a spawn je sais pas si j'en ai tué un si il, y a a spawn, il y a un chien sur toi encore hein, fais gaffe ok en plus il va prendre ta dose aussi <cười> Oh, enfin merci <cười> Oh ah il... il bleed en fait hein. ah ouais il bleed hein, non bah je sais pas il n'y a pas un kill qui a monté là Mmh, non. Ah, ouais, ah les Kibar faut pas trop se coller à eux sinon hein, il bleed. C'est des bâtards. Non, parce que là par contre j'ai un zomblard. Euh ouais j'arrive. Non là toi Il veut pas venir. Non. J'ai okay. un speedrunner en plus. Ouais ouais grave. Je le vois, front en avant. <rire> Grand front en avant. J'en là, l'avant. Ouais, ils sont. Et pourquoi Ils vendent le quoi les chiens Ouais, bah, attends. Ah, J'ai vu le défi de Spartiate avec Guigui, c'était drôle. Il est pas mal le défi. Et je vais le faire, je vais vous péter. Hey, ouais, cause, il, il, il a eu sa prime. Ah, ouais, ça parait. y est. Ah, c'était bien ça. Ah, ouais. Ah, non, je croyais qu'on était monté en kill les couilles. Putain, je vais les faire bouger un peu pour éviter qu'ils ah, là Non mais attends, c'est les, les pires chiens. Oh là là, ils ont voulu me faire un coup de Trafalgar à la, la Dairis Gollum <rire> C'est bien ça. Oh, toi, tu vas mourir, toi. Toi, je te sens bien là. Voilà Oh On a à combien là On a 403. Arrête Ah putain, c'est à dire, que si je tue les deux putains de chiens, on va être à égalité avec eux. <rire> Viens là, toi. Y'a Michael Jackson sur toi. Euh, est... Venez là, vous là. Après, il va falloir trouver un, un zombie et une victime et le doser je ouais. <rire> un sans bras là, y'en a un sans bras dans le lot ouais y'en a un depuis tout à l'heure j'ai des gros coups de quête hein. ouais, ah mais y'a a un, là, là. des retours là c'est bâtard. oui t'en as eu encore ouais ah ouais c'est un groupe un chien, oh c'est bien ça t'as deux bien chiens encore euh, sur nice. toi, viens là, toi. Ouais, hey, Michael Jackson. Ouais, hey, Michael Jackson. Bah, ah, bah y'a Michael Jackson qui arrive sur toi. Oui, il est mort. Nice. 405 là, du coup. Ouais, 405 là. Allez. Et viens passer ton zombie si tu veux hein, pour être tranquille. J'ai pas de zombie moi, j'ai qu'un chien là. Ouh, bah attends, et Michael Jackson sur toi, il est revenu sur moi, vois Oh là, allez, on a le record. Mais quoi cool. Bah, t'as euh... encore un coup et encore mais un attends, chien, allez, venez là ouais. Viens là le chien. Il vient ah sur mais... toi je crois. Nickel, vas-y ouais, laisse euh, ouais. moi reprendre les zombies, dose-le. Voilà. Oh, fais, toi. Fais Trop là. Ton combat. Combat à Je l'ai tué Non mais attends. Direct Ah ouais. Ouais Bah il, il était. Fait. Ah il était. low. Oh, mais bah, écoute, on un. Hein, hein. Non, mais faut prendre un qui a plus de bras. Il y en a un qui a plus de bras dans le lot là. Eh ouais, je le vois ce bâtard là. Faut que tu essayes vraiment de prendre celui qui a plus de bras. Sinon, ça sert à rien. Les autres, euh, tu vas en mettre 200 des coups de slas sans avant de les tuer. Les gars, je suis là. Oh, celui qui a plus de bras, on va essayer jusqu'à tant que. Non, c'est pas grave. Essaye de, de, de cibler. C'est lequel T'en as combien T'en as deux là Ouais. <rire> il se voit au couteau <rire> Il est où ce bâtard Il est tout derrière, attends, là il est en plein milieu Viens là <rire> oh, oh ah, Je t'ai collé à lui mais Viens Il est ouais, dans il est les pas. tiens Non Non Attends, venez là vous bande de chiens Ah il va mettre des coups de couteau moi aussi Là où oh, le Moi oh, j'en ai un sur moi Ah tu l'as non Le non. deuxième Ah non ouais Putain l'enculé Il est où là ce trou de balle Eh je suis sûr c'est le Shane Bolt qui est devant là Venez là vous là le cul. Oh il est tout derrière Il est tout derrière Oh, oh il est là Oh le bâtard Oh mais t'en as plein d'autres non Ouais là j'en ai plein Attends faut que j'essaie de t'en récupérer quelques-uns Après les de bol je pense. Ah oh, rouge ouais. Putain il est retourné dans le pack l'enculé <rire> Viens là est le Il est où là Je le vois plus Ouais j'ai eu chaîne de sur moi Non mais attends il est trop fort oh. J'ai failli puter ah si tu l'as pas là. Hein Ah oh ouais en fait quand tu tournes comme ça le truc est chiant c'est que les Uchin Bolt ils se mettent derrière parce qu'ils sont perdus Ils se bloquent en fait mais Là vous là Les Usain Bolt. Il t'est pas mais ah, attends Pourquoi tu viens sur -so moi toi Ah on leur pas fait, là, il est trop trop perdu au milieu de la masse. En fait faudrait limite que je fasse des grands grands tours, je split le, je split le pack. Et moi Ah oh, il est tout devant milieu. là, il est tout devant Putain le petit pd viens là La con de ta mère Putain Il est pas dans les miens Il est dans les miens Il est dans les miens Ouais mais oh t'en as un milliard C'est vrai ça J'arrive à t'en reprocher Oh il est, bah je crois qu'il est revenu Sur Mais moi, non. le seul quoi Oh le bâtard <rire> Le seul qui est revenu c'est cet enculé L'enculé Sinon faites blizzard ou des chiens au pire Ah c'est pas con ça, faire blizzard les zombies mmh, Ouais Vas-y, bah, serre-les Vas-y, essaye d'en de, faire venir un sur toi Et si jamais euh, c'est le bon y euh... ouais, pire, rien sur moi Si jamais c'est le bon, tu me dis Vas-y, C'est pas le bon ah, C'est une bonne strat ça Ouais, je... Ah, ramène-le-moi le trou de cul. Ouais, <rire> je suis en train de Il est où là Je l'ai perdu. Oh, il est où a... Oh non ah ouais. Oh, je l'ai Je est... l'ai Oh non, il est revenu. Pourquoi il est revenu Vas-y, hey, tu rends oh, bah, toi là. J'en ai un, j'en ai un, j'en ai un, sans moi. Il y en a deux, hein, ça veut dire. Ah ouais oh, Ouais, ouais, il y en a deux. Ah, ouais, sure. je le vois là, il est là, là. Viens là, toi. Mais comment faire là J'étais à 406, ouais, on est à 406 normalement. Tu Euh, on est à 407 même. Ouais, 407, ah ouais. Peugeot, 407. Mais c'est ça. Oh non Ouais, je vais me bloquer. Putain, faudrait que j'arrive à te prendre les deux autres là, mais c'est trop compliqué. Bah, J'avoue que c'est chaud. Bah attends. Y'en a pas qui courent plus vite que d'autres Si, si, y'en a un qui court plus vite que les deux. Ah, ils vont revenir. Hein. Ah, c'est. complexe. Faudrait, faudrait vraiment avoir de la chance quoi. C'est ça. Ah, c'est bon. Oh, c'est bon Oh non Oui Oh le le bâtard ouais, <rire> Non Ils vont me doser, est fait, bah ouais Allez ah, bâtard Nos 410, oh, suis... nos GG Ah ouais Grosse rougeur Ah mais attends là on a un couteau vieux Oh j'ai des balles de pistolet Laisse-moi au sol, laisse-moi au sol Vas-y vas-y vas-y défonce-les <rire> Défonce-les! Bah, <rire> c'est bon, j'ai mis 10 balles, j'ai mis 12 balles, eh hey, c'est une strat c'est une strat! Ah, De une ouf, pratique. moi j'ai des points, hein. je me suis fidé! Hein. Ah <rire> <rire> Allez, je vais reprendre ma sto moi moi ouais, ouais, <rire> bah ouais, logique ouais, je regarde, ah, j'en ai un dans le pack Allez, je descends, je descends oh. Oh, oh, oh, tu l'as, tu l'as, tu l'as, ok vas-y Putain oh, Montons chez lui Oh non, ça fout la haine Putain <rire> le bon mec, <rire> Oh, mec, il fait partie de mes zombies, attends Il okay. se passe quelque chose là, il y a un runner en plus Je veux dire qu'il... Oh, il est tout devant Juste Il le runner, c'est bon, j'ai le runner. Tu l'as pris non, ah non, non, il est dedans. Je... Vas-y, je vais m'écarter. Ah, c'est bon, t'en as deux, on pourra pas faire mieux là. Deux je avec avoue. un bras cassé. Bah, surtout qu'il court plus vite que l'autre, le bras cassé. Ok, bah c'est bien, très bien. Je vais me faire tuer, hein. il est trop fort. Pourquoi il cherche un lent On cherche pas un lan on cherche un. un truc du cul qui a plus de bras. Parce que là, en fait, ils sont vraiment trop durs à tuer. On a plus de balles de Mustang, on a déjà le record, mais du coup, le truc c'est que. Y'en a un ou deux qui ont le bras pété, et bah, du coup c'est un ou deux kills. Euh... grattable. Ouais. j'avoue que l'idée du chien c'est pas con, faut le faire. Faut que j'en fasse bid Vas-y, je fais bide. Hein. C'est toutes les 30 secondes, je crois, il m'a dit euh, cap. Capino. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que là les zombies ils sont en manche 40, non hein. Ouais, c'est pas si c'est un chien. Ouais, ah, bah oui. Ah ouais, Si j'ai un chien, eh hey, mais tu sais qu'on peut faire ça à l'infini, hein. On peut là, on peut reset, là. <rire> oh, oh j'ai une strat, mec, pour l'enculer. <rire> oh, je te jure, j'ai développé un truc, là. Oh, je l'ai tué. Non, oh, bah attends. Bien joué, un chien. Il est oh sur qui Sur toi. Ouais, sur moi. Il faut que je le reprenne, vas-y vas-y passe, montre montre monte montre Et là vous Il y en a un sur toi, deux runners Et le, Et le il chien est sur toi le chien vague. vieux Ah non il quoi Euh attends Vas-y nue Ah vas là, là gauche gauche gauche Vas-y vas-y vas-y. J'aime barrer avec le chien Vas-y ah, attends Ah c'est bon j'ai tout Ah le chien T'es mort le combat Putain! Nice. Oh la mort! Ah, c'est un zombie, fiché, Ouais! Ah, on est à 409, hein! Il en manque un! un oh, quoi, ouais à 410! On va perdre faire le 410, non mais attends, sûr! Non, non, non mais c'est sûr! Euh, faut que tu reprennes le pack, que j'essaie euh, de euh, le le, le bâtard est pas... là! Ah, eh, il, il est tout derrière! Ah putain, il oh, est ouais. tout devant! <rire> oh, ouais. Ah, mais faut que tu tournes là-dedans! C'est bon, j'ai trouvé la strat! Tourne là-dedans, ça l'est fait. Genre il Regarde, regarde, regarde. Il y en a un là qui est venu. Ouais, ouais, ouais, mais. Oh, Tain, il est devant. Oh Vas-y, oui, wow. oh, oh, oh. <rire> oh, viens. Essaie de te le faire prendre. Bah moi, je le ouais, bah, pas prendre. est dans la panade là. Bon oh, ça va. Je suis pas venu avec toi là-dedans. T'inquiète. Il est pas ça dans, va. il est pas dedans là, le truc de Non. Okay. Ah vas-y. Venez là, vous là. Voilà ouais hey Oh ah, tu l'as pas je crois T'as une chance sur 24 quoi C'est pire que le of the Dead et la guirlande C'est ça Euh repasse middle là Ah je vais faire euh, comme ça normalement tu vas en avoir un J'en ai un mais c'est pas lui Ok Le middle ça revient même même hein. Je vais c'est middle hein. Oh ouh oh Oh Moi j'ai un runner. Il complémenta, ouais. Il est ce truc du cul sans bras là Je sais pas, je le vois même plus. Hein. En plus, je me concentre même plus à faire big du coup. Ah, il est là, si, si, il est tout derrière, je l'ai Tout derrière euh... Euh, ah, Ouais, Ah, ouais, ouais, ouais, bah, mets-toi à l'arrière du pack. Hein. Ouais. Je sais pas s'il si est dedans. Si, est je sais pas. Dedans. Non. Oh, il est où ce de back <rire> Tu le vois C'est un record rapide en vrai, une urbain Ouais mais c'est... Ah il est là Putain, je me suis jeté dessus, je eu un coup de couteau <rire> Et on mélange Ah on tu, mélange, vois, tu pas... devrais oh, l'avoir là Il est dans ton ouais. pack Ouais Enfin, reste, reste dans ta zone, je vais essayer, genre je vais juste venir faire un cut avec ah, la attends, chance, tu vas en tirer, il sera pas dedans. Il est passé par là. Ah oh, putain, c'est le seul que j'ai pris quoi. T'en as un toi Jure. Non, ai pas. Là, le seul qui m'a suivi, c'est ce trop du cul. Je ah, vas-y, ce toi. jeu de mort. Oh, oh, oh, oh. Voilà, J'en ai un, on se fait lui. J'ai refait tout le pack. Il est pas dedans Non. Oh, oh Non, putain. Non, aucun des deux. Okay. Putain, je me mange des beignes. En fait, c'est vaut mieux faire ça en fait. Je te suis, il y... y en a tout le temps qui décale sur toi. Ouais, dommage. Il <rire> essaye au cas où. On oh, sait jamais, mec. Hein. Avec tous les coups de code qu'on a mis. Euh... Ouais, ouais, ouais. Tu remercies plus les dons. Si, pourquoi Merci, merci Swan. C'est vrai, c'est toi, là, tu m'as donné. Waouh. Des bits. <rire> ouais. Merci, euh, merci pour les petits bites. Incroyable. Ok. Bon, des, des, hein. des clips. Dans tous le les cas, si on est dis-toi que ce sera beaucoup plus rentable. Hein. Genre, les chiens hein, en deux secondes, on les tue. Hein. Ouais, c'est vrai, mais est-ce que ça sera des chiens Ouais, vas-y, vas-y, vas vas tu sais quoi, je vais aller sur la plateforme. Ah, dans tous les cas, si on fait de 24, mec, il euh, y a forcément euh, quelques chiens. Hein. Ouais, c'est vrai. Vas-y, hein, je vais les faire tourner euh, sur un tout petit truc. Vas-y. On a combien là ça ça ah, ouais. ah, mais en vrai, c'est qu'il est largement poussable. Hein. Parce qu'on a fait de la merde, hein. on a lancé une fois on l'a fait. Non on n'a pas fait de la merde, on avait une bonne partie. Hein. Ah ouais Ouais, ouais je dit... ah ouais. enfin, <rire> Rien que de faire les Mustangs c'est pas simple. Et en plus de ça, bah enchaîner les kills. Après le truc c'est que oui il est poussable. Franchement je pense ah, oui. qu'il est poussable oui. à 450. Des mecs qui gèrent bien le no mansland, euh, ils descendent.. Euh, ils descendent Mustang en main, quand ils les ont Mustang Masto, ils descendent, ils font les packs. Mais le truc c'est que du coup on est deux. Et euh. Ah, bah. T'auras toujours des chiens, beaucoup plus de chiens. Ah Il y a un chien Ah ouais putain Il est sur moi ou quoi Il est sur moi Je vais te défoncer Ouais je vais Et continuer y a un Ah mais ça habite à fond là Vas-y je vais te récupérer les Zamblars Vas-y Ah là, le cul Allez le combat Le chien oh oui. Le combat du 410 Il se bat Dans la cage Pense à toi Foris Merci 410. Chris 410 mec Nice Ça c'est beau ça Donc, On 420, continue Vas-y c'est plus On va avoir du chien hein. C'est une strat de fou mec hein. Ah enfin, 410 vraiment, c est c est un en fou. vrai c'est rond hein. On va pas faire... Ouais euh... 415 ouais, faut, voir, faut voir Ouais vas-y 415 ouais, 415 et si on a 415 on fait 420 c'est bien 420 c'est parfait la perfection franchement je préfère largement prendre ça que prendre une euh, la force sombre ah oui oui là les... hein. c'est bien plus stylé ça ah oh, comment c'est des boules que tu fais oh c'est incroyable ah on va faire la même tête que Jim quand il se concentre vas-y <rire> fronce les sourcils la tête vers le bas. Hé, les gars, je suis tombé sur un nid. Hé. Merde, regarde à tous ces cours. Vas-y, bleedé là. Ouais, ça veut pas. Pourtant, je tourne. Ouais, je vois ça. Il Ah, il est sur toi. Allez, continue, continue. Continue de faire bleed. Y en a, y a un zombie qui respawn encore. C'est le pack qui va bid là. Le pack qui va bid on va se retrouver avec que des putains de chiens. Ah, mec, c'est incroyable. Hein. Les chiens, mec, vraiment c'est trop simple. Tu mets quoi Tu mets 15 coups de caisse Ah, je sais pas, moi tout à l'heure j'ai l'impression que j'ai galéré un peu plus. Ouais mais t'en avais plusieurs. Moi j'ai eu que des focus. Genre j'avais que un chien. Ah, j'avoue, je le défonce. Au pire, prenez la first room de Moon dans la foulée. Ah, j'avoue, au final, on peut la tester hein, en même temps. On hein. va <rire> la je retenter. Vais. Double world record. C'est parti. Ce serait insane de faire ça. Ah, mais moi je vais manger soon. Euh, à ce... ah, après. Hein. Ah, je... euh, la first de Moon, on s'en bat les couilles. Ah, c'est bien. Mais moi, faut juste grave Entre tempo, très tempo. Eh, hey, Chance, c'est le chien qui va vide, on va pleurer. Ouais, j'avoue. Vas-y, vas-y, descends. Chance, ça a pu comme idée. Mais casse-toi, toi. On dans la cage. Oui. Je viens là, lui. Oh Ouais. là toi. Pour Michael Jackson, vas-y. Allez, défonce-le. Je vais avoir en deux, deux coups de cut. Fini. Ah ouais, 11. Bah, et et un autre. Il est sur qui Il est sur moi. Okay. Ah non, il est sur toi Ah non, il est sur moi. Vas-y. Ouais, attends. Euh. Ouais, pas mal. Bien vu ça. Je me casse. Viens là toi, tout Essaye de les faire bled en attendant. Ouais. mais Allez, ça dégage. Moi je me mets ici, comme ça si ça vide on a plus de chance. Oh, on a 412 mm, mm, mm. C'est beau ça! Flawless! Flawless, <rire> ouais. C'est sûr. Oh non non! La fenêtre s'attitude. Ah oui, je vais améliorer mes mustangs, moi. Ouais, encore. Mais <rire> va dessus. Ouais, bah ouais. A chaque fois qu'il y a une sonnerie, j'ai l'impression que ça bleed, je sais pas pourquoi. Genre mon cerveau, il est, il est craqué. Oh, on... Ah, il est sur toi. Vas-y, continue, continue. Ça va, c'est en train de bide à fond, là. Fais gaffe. Là, là ils sont pas bien les zombies, là. Deux. En fait, c'est quand tu les fais bugger, tu t'en trop vite autour d'eux, ils pètent un plomb. Ouais, c'est ça. C'est ce que je faisais tout à l'heure ici. Bon, attention. je rouge. je me casse. Vas-y. Au pire, récupère-les si tu peux. Je sais pas si t'arriveras. Ah, oui. y a moyen qu'on... De... Ah, si. Si, c'est bon. 413 wow. T'as failli péter mon laisse <rire> Ah ouais, t'es laisse toi, putain, tu te fous de ma gueule! C'est <rire> pour bon, ça je te disais record laisse <rire> Oh la boule quoi! Non mais attends! Vas-y, crevez, là tu... là tu fais un petit face régule là Tout va bien. Allez, là C'est bien, ça je suis content C'est stylé qu'on record, en plus Ouais bah Ah oui Viens, toi Il est sur moi, ça Ouais, voilà Je le savais Ah oh, non, il y a un zombie Devant, il a Ah ouais Ah ouais Viens Douze couche 12 Ouais, normalement il tombe au bout de 12 Ouais c'est rapide hein Allez ça dégage, encore un Oh 2 Oh attends, ah, ouais, j'ai bloqué le, le tien J'ai bloqué le tien, je le défonce Tada <rire> <rire> ouais, Attends Oh ouais. là, voilà, je l'ai tué, j'ai l'autre Qu'est-ce que vous allez faire hein, maintenant 415, 16 Oh bah attends, on est archi fast. Vas-y continue de faire vite. c'est en train de bid à fond. J'ai un clébard dans mon tas. Ouais j'ai vu ça. Bah en fait c'est la strat en solo qu'il faut faire en fait. C'est ça qu'il faut faire en solo. En Après, fait, c'est plus compliqué. Ouais. C'est pour tuer les chiens. Euh... Bah tu mets des distances aux zombies quoi. Ouais voilà c'est ça. Ça bide encore C'est en train de bid là. J'ai tout vu. Cours de munitions. Ah, tu l'as pris en passant. Regardez tous ces gros. Félicitations les gars. 416, c'est beau. Non oh, sauf score en solo, non Ils sont trop forts les mecs en solo J'ai jamais fait 380, je crois que mon mieux que j'ai fait c'est 370 trucs Comme ça, 367 C'est dur ah, c'est tellement 30 dangereux en solo ouais, ouais, ouais, tu prends des maxi risques Faut être archi fast et tout, c'est trop dur Ouais, ah ouais Ça bide, ça bide, ça bite. Ouais, Il va avoir du tout. là les Toutous qui arrivent là les le Ah je vais aller tuer le chien à moins bleed Vas-y vas-y vas-y C'est bon j'affreille l'agro Les mecs en solo ils font ça toute la journée depuis 10 ans Non non non pas du tout Ouais bah, pas du tout. Hein. Ils connaissent bien mais en vrai, Scotty, Steve, oh, tôt, les mecs qui font euh, du MNL, ils ont pété bien d'autres maps aussi. Hein. C'est toi qui l'as, hein. il est vers toi. Ouais je sais. Vas-y je le reprends. Vas-y. En vrai on a combien, on a 17 là euh, 4, 17. Ouais, 18 avec mon chien. Ouais. Plus que 2. Vas-y plus que 2, on arrête avant. 420 mais c'est parfait, trop beau, je suis très content. Vas-y, retour hein. Je sais pas, c'est qui le génie là qui nous a dit de les faire beat pour qu'il y ait des chiens là On ne plus c'est qui le génie là. Je sais pas. Oh, vraiment un vrai génie. Un génie incompris mais, mais qui s'est fait comprendre. C'est beau. Média. Non, first time is worse. Oh, je suis en train de me tirer, il y a raison, il y a un moment. Je suis en train de me tirer, il y C'est bien. On va avoir un deuxième. Il y en a... À... Vas-y, on va ouais. le fumer, lui. T'es à 18, là Ouais. Ouais, comme ça, 18, 19. Si c'est un chien qui ira apparaître à sa place. Ouais, ben, toi. La Cimmer Medias, c'est toi. Génie. Bon, C'est pas un chien. Ok, oui, j'arrive. Tu vas manger Ouais, je vais aller manger, t'inquiète. Il y a le time. Ouais, il en reste deux à fumer, on va faire bidon ou deux vite fait. Ouais, ouais. tu tu, tu, tu, tu, tu. <coughs> mm -mm. <coughs> On leur a mis 15 d'avance quoi, c'est beau quand même. Et on pourrait continuer en ouais. ouais mais après ouais comme dit ils ont fait ça il y a longtemps, ils ont fait ça certainement en mode délire tu sais. Oh bah oui bah sûrement. Parce que c'est deux démons mec plus, hein. Euh... Bah oui bien sûr. <rire> de mais no là. Comme nous, hein, quand on l'avait fait avec Waller, je t'ai dit du premier coup on l'a fait. Hein. Mm. Je crois que j'ai faisais du ouais, man ouais. stand tout seul, moi lui il faisait rien, je dis ouais ah, vas-y viens fais du manstand vite fait à deux et tout. on fait les mustangs, on fait le plus de kills, on met ça sur YouTube. Tu vois, vas-y. Aïe <rire> un tout Yoche. Avec Valoche. Il est sur Wom. Hein. Vas-y, nice. Hein. Je vais te prendre le zombie. Vas-y. Viens là toi, trop de balle. Tout neuf, je te nique. La bataille. Oh lui. Vas-y toi. Voilà. Ouais. Oh oui. oh, allez, dernier chien. Ah euh, oui, il est sur toi. C'est magnifique ça. Le 420ème ouais. c'est pour moi. Je voilà, <rire> te laisse les zombies. Vas-y, passe. Tiens là. <rire> oh, attends, il y a un problème de calcul là. On a oh, 221. Mais non. Bah si. Putain. On a 421. Bah ouais. T'es <rire> vraiment une merde. Ah ouais, je pas. <rire> Attends. Il y a un bug. ouais faut faire plus. Bah ouais. Faire 25. Bah ouais. Même 30. Je sais pas. 30 c'est chiant. Non vas-y, bah je me casse. Ah euh, c'est quoi le score en solo euh, Mais on a dépassé. Pas pas Là. Ah ouais Ouais, ouais. C'est 400... 405 Non, il était battu, mec. C'est 410, plus de 410. Bah ouais, bah ouais, ouais. Bah Dans tous les gars, mec, on est à 21, t'es un malade. Il y aura jamais 400 matins en solo, mec. Je sais pas, je crois que c'est 400... 411 en solo. Ouais, c'est possible. Comme Dims De quoi comme Dims Yeux froncés, yeux... Regarde les nerfs ouais. Jeux plissés, sourcils froncés, tête baissée Comment ça vous 423 solo Scotchier 423 ah, Attends on est à combien 21, ah, faut au moins qu'on fasse 423 Minimum Bon, on fait 430, on peut hein. Vas-y, blidé là, venez en clé barre là. Ce serait bien qu'il y en ait plusieurs qui bleed là. Plein de clé barre d'un coup. Arrondissez ah, à 500, ah ouais. Attends, ah, tu forces. Ah, j'avoue, ils en le temps. Il a dit 500, c'est un ouf. <rire> Go. Tu vas pas faire qu'on est dans la game là. Quoi euh, une demi-heure de quoi là? Là, ouais, ouais, ouais c'est une petite demi-heure. Ouais, je pense. Bon, vas-y, euh, y a moyen, de vous crevez là. Attends, faut que je les fasse euh, tourner en bourrique un peu. Voilà, Ah, ouais. hey, tu ils leur mets moi. des virgules. Ils aiment pas, hop, des virgule. Rien à toi. Ah, ça dégage. Ah, ça vide encore, c'est bien. Ah, ouais. Ah, je les rends fous là. Bon, on a combien du coup 422 Ok. Ah, moi je dis, on fait comme Scotty. Et fin. C'est pas mal, ou 424. Pour le bad, genre non. Ouais, on est deux, lui il est ouais. tout seul. Ah, justement. Je crois que c'est moins bien les virgules parce qu'ils changent de place. Genre les premiers reviennent. Ah les mais derniers. depuis tout à l'heure, ça les fait bide, ça. Quand je tourne en, ah ouais. en rond, ouais, quand je t'en en rond. Ça faisait rien, Après, en fait c'est, voilà tu vois, ah ouais, bien, en fait c'est ceux qui mais tournent, là il y en a 4 qui viennent de bid. Vas-y, bah continue, continue, ça veut en dire fait, que le pack va à Après là j'ai un chien Ouais mais ça veut dire que t'es sur le, le bon chemin, ouais, ça sur le, le bon chemin. <coughs> Là ça va bid. Oh Grougère Non, non, mais genre il me Boxer. <rire> ah, chien. Ah, mais attends, on est à combien là 22 On est à 22 là. Putain, ouais. merde. Vas-y, 23, à fin, ouais, c'est bon, ça va. Vas -y, vas -y. Tu vas aller à 30 comme tu veux, oh je suis mort, mais non, je perds mon fleuve, mais non. <rire> oh. Mais non, mais non. Thanks, pleasant. ah oh, ouais, un deuxième chien. Attends. Ah, bah vas-y, on est obligé. J'ai bah, très Thanks, pleasant. <rire> non. Ah, ouais, yeah, il m'a donné 1000 bits. C'est genre. Oh, euh... Ah, ouais, Si Thank you. Ah, mais comment il court, lui Je failli remourir, hein. Je sais même pas comment je suis passé. Un coup de génie. Il est sur toi là Le clé barche. On va voir. Ouais, ouais il a l'air hein. Euh attends. Ah ouais merde, j'ai récupéré des zombies. Vas-y j'arrive avec toi. Oh Vas-y viens là toi, grosse merde. Allez, je vais l'emmener dans la gadoue là-bas là. Ouais viens, attends là. Dans l'autogone Ah ouais, t'en as -tu. Ah, là, foot. Chien un sur toi. Rien à foutre, les chiens d'abord. Run à Branley. Rien à Voilà, sale merde. Bon, bah ouais, c'est bon, hein. 24. Tu vas aller à 30 là vraiment Bon, on peut 24 hein, si tu veux. Comme tu veux. Vas-y, go suicide, mec. <rire> Sale bâtard! Hein <rire> vas-y, vas-y, vas-y, bute-toi si tu veux. On en un foot. Elle a branlé! Faire un vrai suicide de qualité. Vas-y bah, DG! Chut! Bravo! Applaudons, applaudons! 52 minutes. 52 minutes? Ah ouais!